Quelqu'un, on craque. C'est Jack. C'est Jack. C'est Jack. C'est Votre identité, à Jack. Oh, Putain, ça mais il me remarque cet enculé. Il était vers ouais. toilette. Ça. Ouais. Ouais, il est, euh, il est vers toilette. FDP FDP FDP il me balance ses deux charges d'affilée sur la gueule Ah, le FDP Pardon, vous m'avez pas entendu rager. Ah, le fils de pute Ah, putain, genre j'étais dans un coin, je campais. Et le mec, genre il me balance une charge de merde sur la gueule, là. Sa putain de trac. Du coup, je bouge, je fais un tour, je le bait et je retourne à ma position initiale. Et je retourne genre une seconde après. Il me rebalance sa deuxième moi je maintiens que quand il y a deux joueurs ou moins, son truc devrait être désactivé. Ou alors cooldown de 30 secondes. Oui, oui monsieur.